à tous ceux qui vont voir cette vidéo c'est toujours votre grand marabout est depuis le Bénin et je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler un peu de ce qui se passe actuellement au courant et non pour vous faire une démonstration j'en ai déjà fait des démonstrations de portefeuille de la valise aussi allez sur youtube ou sur toutes les bases de recherche, vous tapez mon nom maître Kineon, vous aurez toutes les informations sur moi allez sur google sur youtube partout où vous voulez vous tapez mon nom maître Kineon vous aurez les informations sur moi mon numéro c'est le plus 229 64 96 20 27 et aujourd'hui je suis là pour vous parler du retour d'affection un homme et ta femme t'a laissé pour des raisons qui ne sont pas valables des Elle t'a laissé pour des fétilités tu veux qu'elle revienne il suffit de m'envoyer son nom son prénom y compris la tienne le tien du moins et moi je, je te fais un attachement comment ça se passe j'appelle son aura je vous montre ça, j'appelle son aura, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ça, voilà les photos. Je n'aime pas montrer photo des gens, je n'aime pas, voilà. Donc, euh, j'appelle son aura dans un fétiche, et j'appelle le tien aussi dans un fétiche, et j'attache les deux ensemble. Et j'ai fait une sorte de réunion, je réunis vos, vos aura. Et vous serez unis pour toujours, pour toujours. Y compris la femme aussi qui a ce problème, faut pas hésiter de me contacter sur le plus 229, 64, 96, 27. Et ça, c'est le portefeuille pour le branchissement d'argent. Vous qui avez besoin d'argent pour faire quelque chose très rapidement, si c'est 30 000 que tu as, tu m'envoies aujourd'hui, tu m'envoies ton nom, ton prénom avec le nom de trois banques de ton pays. Le lendemain matin, moi, tu te fais envoyer 300 000. Si c'est 40 000, tu m'as envoyé le lendemain, toi, tu as 400 000, ainsi de suite. Ça, c'est le portefeuille pour le branchissement d'argent. Ça, c'est le portefeuille pour les multiplication. Si ça, là, ça, je te fais envoyer ça. Actuellement, c'est la DHL qui travaille bien. Je t'envoie et te fais envoyer par la DHL. Quand tu as, tu as ce porte ça produit à partir de 500 000 jusqu'à 800 000. Celui de 800 000, je le fais à 400 000. Et ça produit pendant 41 jours, sauf le vendredi et les dimanches. Celui de 500 000, je le fais à 250 000. Et ça n'a pas de conséquences ni d'inconvénients. Parce que c'est ton propre agent qui veut faire le travail. Donc ça n'a rien sur toi. Et d'ailleurs, le porte-monnaie n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'inconvénients. Donc avant, ça n'a pas. Donc ici, si c'est le grand maître Kiniou. Donc c'est quelques explications, je vous ai donné comme ça. Contactez-moi, vous ne serez pas déçus. Bon journée à tout un chacun de vous.